Salut retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 Toujours avec les états pontificaux Alors j'ai un soutien aux rebelles beaucoup plus efficace C'est chouette Mais je ne m'en sers pas du tout Et je vois pas ce que je pourrais libérer Qui me causerait pas de soucis Ah si Mais il serait dans l'Empire protestant. Aucune chance que je l'arrive à, con... que... à les convaincre de devenir mes vassaux. Bon. Les résistes répandent. Elle a commencé à se répandre dans le nord de l'Empire. J'ai vraiment été touché de plein... de plein fouet. Je sais pas si jamais ma résistance a bougé. Pas du tout. Bon. Rival déclaré. La Bourgogne a à nouveau fait une taille importante pour être rival avec l'Autriche. Et puis ils ont un point de contact. Elle a gagné des territoires là-haut. Et puis elle a gagné un territoire là, elle a gagné un morceau de la Suisse et puis c'est tout. Et puis elle a quand même perdu Auxerrois et, et pas mal, et tous ses vassaux en fait déjà. D'ailleurs la Hollande a bien grossi. Brandebourg fait une taille importante, j'imagine que c'est parce qu'il est électeur. Euh, Trèves il est électeur aussi si je me trompe pas. Ouais, du coup l'Autriche n'ose pas dire à Brandebourg et à Trèves rendez vos provinces. Rendez les provinces aux abonnés. Non, pas aux abonnés, aux membres de l'Empire. Alors. On a pris la corruption. Et je n'ai rien pu faire. C'est dommage. Alors à part les Occitans, qui représentent une province chez moi, je pourrais accepter les Napolitains et tout. Mais le bonus... Le, enfin, le malus est faible, donc on va pas accepter les cultures italiennes. Elles sont tolérées. Donc je perds seulement 15% d'impôts etc euh, c'est tout, tout blanc ici mais pas blanc forcément du bon sens parce que je n'ai pas frioul il manque cette province là pour ça que je dé... faudrait que je déclare la guerre à Savoie qui est bien alliée à des gens puissants euh, on améliore nos relations avec les ottomans dans l'espoir de peut-être abandonner les ottomans franchement c'est un poisson beaucoup plus gros que l'Autriche et la Pologne L'Autriche a l'immense avantage d'être... Euh, sachant que la Pologne, n'y a pas de... Hop là, je ne savais pas qu'il y avait ça. Ah si, elle est alliée avec la Lituanie, mais elle a toujours pas du p dessus. Euh, Et l'Autriche a quand même l'avantage notoire d'être... Euh, euh, d'être... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire D'être chef de l'Empire, en fait. Chef de l'Empire, tant que l'Autriche est chef de l'Empire, elle prend sa décision. D'ailleurs, elle va arriver à la troisième. J'ai encore jamais vu ça dans un... Un ah il y a un foyer de la réforme là-bas C'est pour ça que ça se répand Je pense Ah ils vont convertir Trian Non mes vassaux Alors on, a... on est arrivé Bonjour Monsieur les génois Ne prenez pas ma province Merci Ottoman a pris des provinces Que je revendiquais hmm. J'ai m'y attendais un peu. On a avancé nos relations de sang. Si jamais je lâchais mes deux autres vassaux, ils seraient partants les ottomans pour me rejoindre. Euh, en attendant que ça se répande par l'Aragon dont on va. Avec le qui avec lequel on va améliorer nos relations. On va dépenser nos points. Hop, tolérance sera la seule vraie foi. Et militaire. Je vais dépenser en développant des provinces. On va de développer Rome. Mais il faut bien que je fasse aussi d'autres provinces sur Visco. Ok, Urbino. Hop, Urbino je peux bien la développer pour le prix que c'est. Armée, Urbino, NAP et Visco. Hop, hum. on va encore bien monter nos réserves. Du moins je l'espère. Avec tous ces points militaires que je dépense, ce serait bien. Alors l'Autriche bouge, ce n'est pas une guerre, c'est juste qu'ils sont en train de faire je sais pas quoi. Alors pareil, il y a un autre hôpital général, on va donner de la loyauté aux clercs je pense, ou alors on perd en loyauté. C'est un bonus pour 10 ans, je trouve que 10 de loyauté c'est plus intéressant. Peut-être que je me trompe, mais Et du coup j'ai le bonus des clercs. Double moral d'impôt, maudit d'impôt. Plus de stabilité, etc. Alors... Bon, on va brûler ses copies, j'y crois pas. Du coup, on a perdu du désir de réforme. Mais il a quand même monté depuis la dernière fois, de 4%. L'avantage, c'est que si je piquais... D'ailleurs, il y a un succès qui consiste à avoir un foyer de la réforme protestante et un foyer de la réforme... Euh... De la réforme. Un foyer protestant et un foyer de la réforme. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Alors, foyer... Je sais même pas comment on écrit foyer. Ah, c'est bon. Ah mince, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, succès. Bon bah, peu m'importe. Mais je pourrais prendre les deux foyers et puis les convertir. Ce serait un acte de foi. Puisqu'il y a deux foyers qu'on popé en Italie du Nord... On peut construire des trucs, ça m'a l'air pas mal, plus 19, normalement nos revenus ont encore un peu monté, on est monté à 34, c'est pas mal, pas mal. Euh, toi je t'annexerai en 28 je pense, enracinement du protestantisme en Angleterre, ça pop tout là-haut à Stettin là c'est j'ai pas lu le truc. Euh, normalement les trucs à long terme rapportent plus Mais comme ça rapporte aussi des points diplomatiques J'en suis pas persuadé On a de la corruption, il y a moyen qu'on se débarrasse de cette euh... corruption. Oh la la oh, Pas à ce prix là quand même Ma bah, quand elle est vend... Elle descend pas toute seule Si bah faut juste que j'attende un peu alors Hop 1, 2, 3 À réseau C'est où A réseau de toute façon mes provinces elles sont pas très agitées Ah si c'est agité là-bas Pourquoi c'est agité Parce que intolérance euh, On va réduire les impôts Ah mince Je dois être super intolérant en plus Moins 6 C'est 16 de... de Stabilité de différence C'est énorme J'ai jamais eu de ça pour l'instant Donc il va falloir vraiment que je convertisse Mes, mes provinces hérétiques Au plus vite pour éviter d'avoir euh, plus 16 d'agitation, ce qui est vraiment délirant. Ah ouais, ça fait qu'elles sont prêtes à se révolter du coup. Ouais, donc ce serait vraiment un choix intéressant de, de nous emparer des foyers de la réforme et de les détruire. En les convertissant. Ou alors en imposant la religion à Bologne. Je vais faire revenir. Il a pas l'Autriche qui veut s'en charger, ça, d'imposer la religion aux membres de l'Empire et Luc, c'est aussi sa capitale, donc si, lui en, si on lui impose la religion, la province de Luc deviendra catholique. Ah, ça c'est répandu à Rome, euh, et pas beaucoup à Calabre, surtout à Rome en fait. Et à Naples, c'est les provinces les plus développées qui en bénéficient d'abord. Et en fait, à là aussi, j'ai mais ça coûte quand même 1000 ducats, vraiment 1000 ducats. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. c'est beaucoup hein. il ils peut-être pas mais moi je trouve que ça fait beaucoup. Alors fin des trêves On va bientôt atteindre la capacité maximale ou alors elle est atteinte Non nous aurons bientôt Ok ok ok Mais j'ai encore de la corruption j'aimerais perdre un minimum de points à cause de la corruption C'est quoi le max? 210. 219. Parce qu'on est passé en janvier. Bon, je gagne 12 par mois. <rire> c'est beaucoup. Bon, on a 1% de corruption. Du coup, ça me coûte quand même 400. Ah bah, c'est bon alors. Hop hop hop. Euh, motif national d'impôt. Un diplomate de plus. Et détection des espions étrangers. Euh, on ne touche plus à la corruption, elle va se descendre toute seule, grâce enfin, à ma stabilité. Ottoman a rejeté l'accès militaire, Sienne a pris colonialisme. L'Autriche devrait me soutenir dans ma lutte contre les hérétiques de l'Empire. Et à la place de ça, elle refuse que j'attaque qui que ce soit, ce que je trouve très déraisonnable. Il a rejoint l'empire, il est protestant. J'ai bien fait de le vassaliser avant qu'il rejoigne. Enfin, non, il avait déjà rejoint l'empire, mais j'ai bien fait de le vassaliser avant qu'il soit protestant, je pense. Sinon, il m'aurait dit non, je veux pas. Ah, je peux choper la Bohème en tant qu'allié. Mais j'ai 4 relations pour l'instant, donc on va juste améliorer nos relations de toute façon à garder cette opportunité pour plus tard. Faut que je garde des sous, moi, si je veux pouvoir euh, faire mon truc. Obscurantisme ça va être gênant seulement dans les provinces hérétiques. Heureusement, je n'en ai pas trop. Il y a une guerre Hongrie-Ottoman qui concerne l'Autriche. Et c'est la Hongrie qui est en train de battre les Ottomans. Abruz est devenu hérétique. Du il y a plein de factions hérétiques. On est hérétiques dans les... Hérétiques, dans les... Des gens à Ravenne c'est Ravenne c'est là les séparatistes vénitiens c'est une, une culture qui est non elle n'est pas ombrienne. c'est une province qui était à moi enfin qui était légitime on va pouvoir avoir plus de mercenaires très bien euh... on va laisser le clergé dicter ses re recommandations ah bah voilà les compagnies mercenaires que je peux louer en plus. L'Autriche et la Hongrie sont plutôt forts. Les ottomans ils ont pas de province qui m'intéresse mais c'est pas le cas de l'Autriche. Donc je ferais mieux de me trouver des alliés capables d'affronter l'Autriche et la Hongrie. Et ils gagnent leur guerre contre les ottomans. Oh yo yo les Ottomans faibles, c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Ça, c'était pas une province euh, si carrément. Tout ça, c'est du légitime euh, ottoman. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire, moi, si les Ottomans sont trop nuls Je pourrais toujours avoir la France pour me soutenir contre l'Autriche, mais... Pour l'instant, ils n'aiment pas que je sois ennemi à la Provence. J'aurais Milan pour m'aider, merci bien. Soit je pourrais déclencher une guerre contre l'Autriche comme ça, mais... Il faudrait un peu plus de monde et l'Autriche est alliée à Brambourg et, et et moi et la Hongrie surtout. Ça m'arrange pas tellement. Genève, de nouveaux draps. Le prix de l'étoffe augmente et le prix de la laine diminue. Ça doit être dans l'air du temps. Lituanie a annoncé que j'étais son rival. Ah, je suis pas allié à la France, moi. <rire> ça fait un moment, d'ailleurs, que je suis plus allié avec la France. Mmh, mmh, mmh. Je pense qu'on va intégrer notre vassal. Vite fait, bien fait. J'ai des héritiers qui sont arrivés jusqu'à la Ah oh là là, oh là là, ça se répand. En vrai, si je tuais deux foyers, je répand... ça se répandrait beaucoup moins vite tuer deux foyers, c'est quand même un peu compliqué j'ai envie de m'allier avec eux mais d'abord il faudrait que j'annexe mon vassal en octobre 28 enfin, améliorons nos relations avec les gens de du sud du Saint-Empire, enfin maintenant le sud du Saint-Empire c'est l'Italie mais du sud de... l'Allemagne du sud c'est ça la région euh, bah, Il auraient dû rester au pays Ça m'apportera moins de sous, c'est pas grave Type de régime politique Les théocraties Donc le plus courant c'est quand même les monarchies Il y a aussi des théocraties Y compris euh, chez nos Nos cousins musulmans Et il y a des Des tribus C'est pour ça qu'il n'y en a pas en Europe ah, ta filette, c'est une tribu aussi. Ok, et ça, ce sont des républiques. Il n'y a que des petites républiques. Venise est une république aussi, est ce que je sache. Oui, république marchande, probablement. Alors, je suis bien enclavé sur Evingen. Euh, Entre la France et l'allié de la France. Ça ne donne pas beaucoup de, de possibilités de conquête. J'aimerais prendre ces deux provinces-là à la Savoie, histoire de terminer de ce côté-là. C'est bien ça en plus. Il manque Pise, Florence. Il me manque quand même une bonne série. Hein. Et après, j'aurai des revendications partout. Pise, Florence, Venise, Friol, Trident, Tornio et Milano. C'est ça, Trident Ok. Milano. Hop, euh, on peut passer au rang suivant. Alors, proclamation de la république. Euh, comme je suis la papauté, je peux pas changer de truc. Et ça fait perdre de trois ou de deux réformes. Euh, D'accord. Ça, c'est pour devenir une monarchie. Donc, je peux m'affirmer en tant que chef spirituel. Ce qui fait, absolutisme, axe annuel plus un. À quoi ça sert l'absolutisme pas une stat euh, qui sert à rien par hasard alors déjà j'ai pas débloqué l'absolutisme euh, plus la valeur sera élevée plus, plus cela apportera de bénéfices en termes d'efficacité administrative et de discipline d'accord mais pour l'instant on n'est pas là ça ça ferait feu des commandes terrestres et réserve militaire dans les provinces de la véritable vraie foi ah c'est intéressant ça j'aime bien ou alors coup de nomination des cardinaux et ça, c'est coût des doctrines et propagation des institutions. Coût des doctrines, c'est fort quand même. Moins 10% à vie. On va le prendre. Wow, okay. pourquoi j'ai tous ces pays en surbrillance Attends, c'est le, le truc Dieu Promulguer le royaume de Dieu Pourquoi ça a un impact sur euh, Sur d'autres pays Je comprends pas Les portugais on est partisans Tant que c'est que des partisans il n'y aura pas de D'apparition de Maroc Là, tu, Je pense que Tunis est allié Ah non juste à ta filette et ils en sortent Ok euh... Augmentons la, la loyauté des clercs ils sont à 63, et malheureusement l'équilibre est à 53. Euh... On pourrait leur donner un peu de poids. Puissance des missionnaires. Ah, unité hein, religieuse imposée, ça m'intéresse. Non, j'aurais pas de difficulté à les convertir dès que, dès que je pourrais. Limite, j'aurais préféré avoir les foyers. Comme ça, je pouvais convertir les foyers et c'était réglé. Parce que là, j'ai pas vraiment d'influence. Je peux juste assister au désastre. En revanche, c'est un désastre qui va faire 10 princes hérétiques. Et même beaucoup plus dans l'Empire. Et... et des princes hérétiques, ça veut dire moins de puissance pour l'Empereur. Qui est passé à 48 parce qu'on a dû refuser sa demande. Et si l'Empereur ne fait pas le Holp... Euh... La Freight, je ne serais pas mécontent. Parce que ça veut dire qu'il aura plus de chemin à faire avant les suivants. Il faut encore un peu plus de sous. Toute ma côte, quasiment toute la côte a eu le, la réforme. Je pense que là, ça se répand pas très bien parce que c'est pas en contact direct. Ou alors c'est juste parce que c'est sous-développé. Non, c'est sous-développé, c'est pour ça. Enfin, sous. Une province à 5 et à 6, c'est pas trop mal, mais... On va garder la défense des forts. On n'a pas beaucoup de contact avec les Ottomans, donc pour l'instant je pense qu'ils me poseront pas de soucis. Où est-ce que c'est Avelino? Ah il y a le. Ouais, génial. Hop Pas besoin de chercher la province. Euh, les impôts rapportent beaucoup par rapport à la production. Donc on va augmenter la valeur fiscale. Fin des conflits intérieurs. Réforme ratifiée parce qu'il y a eu un nouvel empereur. Ah bah, ça avance, ça avance. Revenu de fiscaux de l'empereur, plus 21. Et les princes et ville libre obtiennent plus 1 de réputation diplomatique. C'est vraiment la... la... Une fois qu'on a passé la moitié des réformes, que ça commence à devenir dangereux. Interdit les guerres internes au sein de l'Empire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'états membres qui vont disparaître, en, prat... en... en théorie en tout cas. Euh... On va prendre la tolérance envers les hérésies Et pour l'instant Pas augmenter la puissance des missionnaires puisque de toute façon les missionnaires sont inefficaces Et on va prendre une tech euh, militaire Probablement comme une doctrine de qualité Pourquoi pas On va utiliser de l'artillerie Ou alors de quantité J'ai pas tellement besoin de quantité oh, Ça irait quand même quantité on va prendre quantité, parce que j'ai pas quand même. Je peux monter à 44, mais ça fait pas le poids de la France ou le poids de je sais pas qui. Même si je suis troisième pays. Ah si ça fait plus que la France. La Corse vient de rejoindre le Saint Empire. Elle s'est libérée. Ou alors j'ai pas vu tout à l'heure. Ça m'arrange pas. Et c'est une ville libre ce petit machin. Euh c'est une religion ah, Non je voulais voir ça tant pis en fait Ouais il y a une ville libre Bologne est une ville libre Oh je pourrais amener la Pologne avec moi Mais il y aurait l'Autriche C'est chaud quand même l'Autriche Là il y aurait la France Là il y aurait l'Autriche Peut-être que je pourrais lâcher l'Autriche Et m'allier à la Bohème société de tolérance s'applique en sienne. et dans un cardinal, peut-être que ça empêche la province de se rebeller alors guerre contre les ottomans qu'est-ce que j'ai en revendication j'ai deux petites provinces euh, qui ne sont pas centres commerciaux on va accepter on va accepter et on va lancer nos troupes euh, par bateau surtout j'ai que 14 bateaux de transport, c'est pas grave. Le reste va là-bas. Je pense que les ottomans ont une plus grosse flotte que moi. D'ailleurs, on risque de les rencontrer. Hop. Oula. Alors. Le développement économique se fait toujours sans heurts. Ainsi semble-t-il que de riches marchands dans certaines cités contrôlées par les bourgeois ont tenté de contourner certains privilèges octroyés aux lignes en fournissant du travail aux familles vivant en dehors des villes. Le fait que ce nouveau système soit très profitable ne fait qu'attiser la colère des artisans urbains, persuadés que leurs privilèges coutumiers sont bafoués et que les prix minutieusement contrôlés de leur production en pâtiront. Les conseils urbains ayant été incapables de mettre un terme à la concurrence des campagnes les artisans portificaux en appel au pape pour défendre leurs droits. Donc soit je ne peux pas m'opposer au progrès et on gagne de la truc, on perd avec les bourgeois et on gagne un point sur chaque province et ça rapporte de l'agitation locale. Soit on augmente les impôts pendant un moment, on réduit l'agitation locale, on gagne des bourgeois et les bourgeois gagnent en influence. On va les laisser tranquilles en quelque sorte. Ah mais en fait je peux débarquer sur ma pince là-bas Hop là Donc on va s'arrêter ici Non non on va à la va... pointe là Les ottomans ils doivent être quand même très nombreux Ah non ils sont 15 000 Ils sont pas dans le top les ottomans Oh ils sont derrière les mamelouks et la moscovie Alors que la moscovie est loin d'être complètement formée Mais bon pourquoi pas alors, on a une première armée de taille tout à fait raisonnable qui va pouvoir occuper les états. Il y a un port ici, ouais, c'est un très... Enfin, très intéressant. Pas sûr, mais. De toute façon, j'aurais je... je... enfin, bien aimé. J'aurais dû revendiquer plus de territoire mais j'avais peur de vexer les ottomans et tout. Maintenant, c'est plus une question de vexer les ottomans ou pas, hein, clairement. Parce on est en guerre contre eux. Et malheureusement, j'ai une révolte de vénitiens. Ici, c'est ça? Non. Là, on va mettre de l'autonomie parce que j'ai pas envie de m'embêter. Ce qui m'embête, c'est que j'ai développé la province, je crois. Pas sûr. Donc c'est perdu. Oups. Les se battent là-bas. Je sais pas ce qu'ils demandent là la, la... Et il demande tout ça et ça, d'accord. Je pense qu'il peut prendre ça et peut-être un chemin jusque là-bas, on verra. Ah mince, la Castille est devenue l'Espagne. Ils ont intégré l'Aragon. C'est pas bon signe pour mes provinces du coin. Mais bon, si c'est que ça. On va faire avec, et puis voilà. Euh, tout cela est grotesque. Ah, c'est comme la légitimité, en fait. Un pack de l'expansion agressive, c'est génial ça d'en avoir moins On a pris le fort Ah les Mamelouks ont profité pour déclarer leur guerre Et ils sont en train de gagner apparemment Les ottomans sont très faibles 35 000 hommes, non ils sont encore, ils sont quand même vachement costauds Mais d'habitude ils sont, ils valent deux pays d'Europe et là ils en valent qu'un euh, on va pas tenter parce que la dernière fois ça a pas marché. On va pas tenter le diable si je puis dire. La Lituanie il y a des conflits intérieurs. Ah, je peux pas aller si loin. Ah, Sienne ils ont. Ils ont, repris, ils ont reconverti. D'accord, alors... Euh, dans toute l'Europe, la réforme protestante se répand comme une traînée de poudre. Plusieurs mouvements se sont déjà constitués proposant des plusieurs manières de réformer la chrétienté. Un prêtre de la province de Brabant, connu pour sa dévotion, est devenu figure de proue d'une certaine école de pensée prétendue réformée. Son message est que l'homme n'est que dépravation et que le salut ne lui sera offert que par la seule intervention divine, en lui offrant de transformer sa rébellion. En obéissance volontaire. Brabant se convertit à la foi réformée. Et est inconvertissable. Ah, il y a des provinces qui sont devenues musulmanes. Enfin, qui ont été. Oh D'habitude, les Ottomans, ils sont trop nuls à convertir. C'est bien qu'ils aient fixé ça. Les Ottomans ont réussi à convertir leur pays. Normalement, ça devrait les rendre plus forts, non Que tout ça, ça soit euh, sunnite. C'est un peu mystérieux. Attends, quoi C'est des bateaux mamelouks, ça Ah, ils se sont. Je pense que Tafilette s'est fait déclarer la guerre. Conquête espagnole de Salé, c'est bien ça. Et ils sont alliés à Tafilette. Donc, ça va peut-être compliquer leur bataille contre les ottomans. Ah, j'ai fini mon siège, moi. Et temps d'avancer. J'ai les deux provinces que je revendiquais sous contrôle. C'est un, une bonne nouvelle pour moi. les Mamelouks se sont fait chasser, donc les ottomans reviennent dans la mer. Et moi, je pense pas avoir une bonne euh, flotte. Donc je ne peux plus passer... si là encore. Il y a un chemin terrestre. On va avoir Constantinople. Je pense que quand on aura Constantinople, ce sera très bien pour notre score de guerre. Les conséquences économiques doivent être pas très bonnes pour les Ottomans. Vu tout ce qui se sont fait occuper. on a vu mieux pour l'instant encore On va améliorer nos relations avec la Nouvelle Corse Même si elles ne veulent pas nous rejoindre Parce qu'il y a 22 distances de frontière à frontière Et qu'ils sont hérétiques Bon je pense que l'Autriche peut dire adieu à ses points d'autorité impériale Vu comment ça se répand la réforme Même Navarre a été touché Hop, On a pris ce siège là ah ils ont réussi à passer Ah oui les bateaux ils sont au port en fait Il y a un fort là où là Il y a un fort et des ottomans Bonjour messieurs Vous n'êtes pas suffisamment nombreux Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte Apparemment non On a un nouveau pape pour moi, je suis jamais en régence avec euh, ce système de théocratie. Ce qui est à mon avis plutôt chouette. Alors, croisade. Qui a appelé à la croisade Ah bah, d'accord. La Pologne. Comment ça se fait qu'on n'était pas en croisade si c'est la Pologne qui fait la guerre Savoie n'est plus un rival valable pour moi ils ont pas diminué de taille donc j'ai juste euh, dû faire preuve de ma grande puissance on a perdu le siège de ferrari oh mince j'avais pas vu qu'il y avait des ottomans là bas on dépensons sans compter euh, refusons l'accès à l'espagne parce que je, euh, je veux pas qu'ils passent par moi pour s'occuper des ottomans je pourrais m'allier à l'espagne peut-être augmenter de faire des ennemis. Bon ils sont hostiles mais en soi j'améliore mes relations et je... le tour est joué je pense. J'aimerais que la Provence soit trop petite aussi pour être mon rival ça m'aiderait à redevenir copain avec la France. Oh il y a un bateau. Il y a des séparatistes qui se sont soulevés. Les séparatistes albanais qui occupent la province que j'ai revendiquée justement. Donc on va les calmer. Oh, oh, oh. Attendez un peu vous Ah mince ils sont déjà partis Alors ils sont en train de reprendre mon terrain C'est sympa de leur part euh, La compagnie mercenaire va s'occuper de ce côté là, on a 62 de score de guerre Plutôt bien non Moi j'ai 42 Je pourrais peut-être même demander plus que ce que j'ai déjà Oh yeah oh, Tout ce que je peux demander Oh mon dieu, vous avez vu ça J'ai envie de le faire hein. Ils vont moins m'aimer mais Vous avez vu, on peut demander toute la côte Je vais le faire d'ailleurs Allez soyons fous Pas assez de rivaux, on va remettre la.. <rire> on va remettre les Ottomans. Vu ce que je leur ai pris, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on redevienne copains. Et du coup j'ai pu re relier mes provinces et tout. La, la Pologne m'aurait clairement donné moins. Bon quelle merveilleuse idée. On ne connaît plus les effets de croisade. On a perdu le cas de conquête. Mais en soi on peut continuer à faire des revendications. Euh. Passer, passer passé. Je ne m'oppose plus à ce que vous fassiez quoi que ce soit. La Bosnie est toujours alliée à la France. C'est dommage parce que ce serait un bon moyen de forcer la, la conversion de Luc. La France m'adore, mais je suis hérivo avec la Provence. Peut-être que je devrais sortir la Provence, mettre quelqu'un d'autre à la place, mais qui est-ce que l'Espagne est rivaux à la France Oui, donc de toute façon, si je prends l'Espagne, j'aurais personne. Enfin, je pourrais pas les prendre. Alors, par contre, ils veulent tous tout les tout le territoires qui appartenait à Naples, j'ai l'impression. Ce qui est un peu trop. J'ai annexé. Non, j'ai pas annexé mon vassal. Faisons-le tout de suite. Bon, je vais perdre en relation diplomatique. Donc après, les gens ils vont plus vouloir de moi pendant. Bon. Pas très arrangeant, mais bon. Hop, maintenant ça me coûte moins pour enfin, faire de revendications. Alors peut-être que si les Ottomans n'ont plus que la Pologne, ils vont peut-être s'en sortir. Mais ils ont encore les Mamelouks pour l'instant. Ah, je suis désolé la Pologne, je vous ai un peu... La garde suisse va devenir une unité de mercenaires spécifique uniquement disponible pour les États pontificaux. Garde suisse pontificale, ça fait plus de... de discipline des mercenaires. L'encre est encore à peine sèche sur le contrat État d'État. Établissement sur le contrat établissant la garde suisse pontificale. Cette unité d'élite sera constituée d'hommes disciplinés et expérimentés, ayant une loyauté absolue envers le souverain pontife, et dont le serment consiste à servir les états pontificaux jusqu'au jour du dernier du jugement dernier. <rire> J'allais dire du dernier jugement. <rire> Presque. On va pouvoir convertir ces gens-là de façon pas très efficace à vrai dire. À la limite, je pourrais booster ma puissance en adaptant la loi sur les venticules. Normalement, je dois pouvoir convertir tout le monde sauf les musulmans. Mince. Ah, parce qu'ils ont été convertis récemment. Mince, c'est vrai que ça, j'avais pas vu venir. Les ottomans qui convertissent euh, le, le, la côte, euh, côte d'Oraguse. je ne m'y attendais pas. D'accord, excellent. Mi j'ai pris de l'expansion agressive. J'ai pas regardé parce que je supposé que ça ferait pas grand chose. On a zéro sur le. Oh, on a même beaucoup perdu. Même sur nos voisins proches, on a. Bon, si on a encore beaucoup, mais. Nous n'avons aucun diplomate à envoyer. Ça se fait obtenir un diplomate. Il y aurait l'Autriche. C'est des hérétiques hein, je sais pas pourquoi tu les soutiens l'Autriche Elle soutient tout le monde Elle est pas en guerre ça se trouve Je croyais qu'elle était en guerre Et c'est intégré euh, Regardons les compagnies mercenaires 38, 44 Tradition de la compagnie, feu de l'infanterie, blablabla. Bla. La compagnie suisse, elle est où de, de frise. Compagnie des mousquetaires, trois petits points. Compag garde suisse, c'est ça. Discipline. Avec un, comp un général à 6 de feu, elle coûterait... 4 galogales réformés elle me coûterait 55. Elle coûte beaucoup moins cher que celle au dessus Mais celle là-dessus a beaucoup plus de réserves. Il n'y a que 4 bonhommes, c'est peut-être pour ça aussi. Je pourrais l'embaucher. Pour avoir le, le choix de général qui va avec. Ah, faut que je clique. Il euh, y a moins de mercenaires par là Ah, d'accord. Ah, parce que j'imagine que c'est parce qu'ils viennent de, de Vladen en Suisse. C'est ça. Et donc plus on est proche de la Suisse Et moins ça prend de temps On peut faire plusieurs Gares de Suisse où j'y rêvais Non faut prendre une autre compagnie maintenant Les Stratiotes ou je ne sais quoi L'intégration demande du temps J'ai le Troll Comme euh, région C'est pas très développé alors, on va prendre un mercantilisme pour cher. Je m'en fiche. Indisponible, a... c'est ça qu'il a dit. Ou disponible, j'ai pas lu. Ah, j'ai plus personne de disponible. Bon, tant pis. J'ai eu le temps de prendre les gardes suisses. Et j'ai gagné l'unité de cavalerie de mon vassal. <rire> Il a vraiment juste une unité de cavalerie. L'Autriche a pris colonialisme. C'est un deux étoiles avec ses 6 de. de. je sais plus comment ça s'appelle, l'éclair. Feu, choc, ça s'appelle. Alors, engageons quelqu'un pour en savoir plus. Bon, prouve-leur qu'il se trompe, ça m'intéresse pas. Bon, on va faire le Tyrol. En plus j'ai payé pour avoir la province à 100%. Ça rapporte 0,18. C'est pas si mal. On a de l'agitation dans toutes mes provinces hérétiques. On a une des séparatistes par là. Enfin c'est pas moi qui les ai eu d'ailleurs. Oh ça continue à convertir chez moi. Alors on peut convertir du razo. Allons-y. Euh... Vanité est un péché mais il suffit d'augmenter les, les impôts. Ah ouais j'ai d'autres états à faire du coup Il y a celui-là, il y a celui-là Peut-être que j'aurais pas dû prendre Arta et j'aurais dû prendre Croyal à la place Et Zeta J'ai 600 de capacité de gouvernance, ou en partie grâce au clair. Je sais pas ce qui se passe si jamais je perds de la capacité de gouvernance et que j'en avais besoin pour une province. J'espère que je perds pas les points sur la province. Euh, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On s'arrête avec une... une révolte. On va d'abord se rassembler, Hop, prendre notre commandant, Hop, les tuer. Et Il y avait juste cette province là qui s'est révoltée, ok. Euh, donc on s'arrête là, j'espère que l'épisode vous aura plu on se retrouve bientôt pour le suivant